À, à toutes et tous, donc merci de me donner l'opportunité de présenter euh, et de dire un petit peu, alors j'ai volontairement axé mon, mon, ma présentation sur un plan technique, parce que c'est vrai qu'on entend dire beaucoup de choses euh, là-dessus, donc je vais essayer, il euh, n'y aura pas d'équation euh, dans… Euh, dans ma présentation, il y aura quand même pas mal de courbes, mais je vais essayer de, de donner les, les tendances, d'en donner la philosophie. Donc, je vais présenter les caractéristiques essentielles de, euh, des transmissions radio, aborder un petit peu les services 5G, de quoi on parle, donner aussi des indications sur les phases de développement de déploiement, et puis aborder quelles les nouveautés techniques et euh, conclure pour finir. Donc. Euh, vous avez tous vu des, des, des, ce qu'on appelle des antennes relais euh, euh, ou en termes techniques des stations de base. Ça fleurit euh, à la fois sur les les, les toits. Euh, là, on a une tour à côté de euh, d'IMT Atlantique. Et si on, on alors il y a des tas d'antennes là. Si on on zoome les antennes qui euh, vraiment permettent le service 4G. Et 3G, 2G de différents opérateurs sont zoomés ici. Et puis même à côté de chez moi, voilà, ça c'est une, une antenne relais. Et si vous zoomez, vous voyez très bien les, euh, les antennes euh, avec même les, les, les câbles qui, qui partent. Donc qu'est-ce que c'est un, un réseau euh, c'est un, un maillage du territoire avec des stations de base, et donc des antennes relais, et l'opérateur va donc les, les déployer sur la zone à couvrir. Si on regarde euh, ce que ça crée, ça va créer un découpage des zones en, en cellules. Et ce qu'on peut remarquer, donc ici vous avez Rennes, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans le centre-ville, de Rennes, il y a une densité plus grande, ce qui permet d'avoir des cellules plus petites. Alors pourquoi on fait ça Tout simplement parce que la capacité, le nombre de mégabits par seconde qu'on peut écouler par station de base est constant en gros pour une technologie donnée. Donc si j'ai beaucoup de monde, eh bien, je vais faire des petites cellules et puis si j'ai des zones euh, moins denses, on va faire des euh, grandes cellules pour des questions euh, d'économie. Alors si je euh, regarde, il faut bien être conscient donc j'ai ma station de base qui euh, transmet mon antenne rené qui transmet euh, une puissance de, de un signal euh, électrique euh, à haute fréquence qui, grâce à l'antenne, devient un, une onde électromagnétique et mon smartphone il va recevoir ce, ce signal. Si la puissance est trop faible, je suis hors couverture et si je suis très proche, j'ai un haut débit. alors Il ne faut aussi pas oublier qu'il y a deux sens de transmission et que l'opérateur télécom va équilibrer la liaison, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte que euh, quand on est en limite de couverture, euh, quand le, le smartphone reçoit un signal très faible, eh l'antenne relais reçoit aussi un signal très faible, et que les seuils sont les mêmes. Euh, tout ceci pour dire que euh, l'opérateur télécom ne va jamais... Euh, mettre de fortes puissances d'émission sur l'antenne relais pour le plaisir de, de, de le faire, parce que ça ne euh, sert absolument à rien. Donc, là, pour donner un petit peu des, des, des, des ordres de grandeur, euh, donc les, euh, à très forte puissance, les ondes électromagnétiques ont un effet, euh, provoquent de, de l'échauffement. Donc, il y a bien sûr des limites maximales de puissance qui ont été spécifiées, en gros de l'ordre de 36 à 60 volts par mètre, ça dépend un peu de, de, de, de la fréquence. Et si on simule euh, l'Agence euh, nationale des fréquences pardon, à, à rédiger un document, réaliser une étude, en faisant des simulations et ce qu'on voit quand on est à côté de l'antenne relais eh bien, euh, on a un, un champ qui est de l'ordre de 0,8 volts par mètre et le dernier centile il est à 5,2 m volts par mètre c'est à dire que dans 1% des cas on peut recevoir plus de 5,2 volts par mètre pour un niveau euh, euh, admissible de 36 donc on est bien au delà bien en dessous des seuils l'autre chose' c'est que euh, là, j'ai représenté la puissance en fonction de la distance. Eh bien, euh, la puissance reçue euh, décroît très, très fortement euh, en fonction de la distance. Euh, et un smartphone arrive en fait à détecter des niveaux de champ électromagnétique très, très faibles. Alors, j'ai volontairement euh, marqué l'écriture euh, ici, avec plein de 0 et 1 un un, euh, quand j'ai trois barrettes sur mon smart smartphone, eh bien, ça peut correspondre à un niveau de puissance de 0,110 euh, et 1,1, euh, un un, 10-12 watts. C'est-à-dire, un, un, euh, si on convertit en volts par mètre, un niveau de 0,004 volts par mètre. Donc tout ceci pour euh, dire que euh, voilà, on, on va jouer enfin, on, le, le, le niveau de réception dans la plupart de, des cas est extrêmement faible euh, et alors pour euh, qu'est-ce que va conditionner le niveau de réception eh bien, le niveau de réception il va conditionner le débit et donc euh, il y a deux choses à avoir en tête c'est que euh, là, j'ai représenté la, euh, le débit en fonction de la distance. Eh Lorsqu'on est euh, relativement proche, on est à la capacité maximale du, du, du système, on a un, un fort débit. Et puis, au fur et à mesure qu'on s'éloigne, le niveau de signal devient plus faible, la puissance devient plus faible et le, euh, le débit diminue. Donc, la capacité euh, en sachant que ici, ce que j'ai représenté, là j'ai donné de l'ordre de 20 mégabits euh, par seconde, c'est partagé entre les différents utilisateurs. Le nerf de la guerre, c'est la fréquence, la largeur de fréquence qu'on a. Euh, et la, la figure montre que pour 5 MHz, par exemple, je vais avoir 20, environ 20 mégabits. Si je multiplie par 4 la largeur de bande, donc l'occupation spectrale de mon signal, eh bien, je multiplie le débit par le même facteur, par 4. On a un petit peu moins de 80, un petit peu moins de 20. Allez, 18, 18 fois 4, ça nous fait de l'ordre de 76. Euh, C'est ce qu'on constate ici. Donc, le, euh, il faut, euh, si on veut des hauts débits, il faut une grande largeur de fréquence, il faut payer des fréquences, c'est pour ça que les enchères sont extrêmement importantes pour les opérateurs. Un autre petit point, euh, et j'y pensais euh, en entendant les, les, les précédentes euh, interventions, c'est que, euh, ici j'ai représenté un nuage de points, euh, je représente le niveau de signal en fonction de la distance. Alors comme… Euh, mon dessin précédent, on voyait que ça, ça s'écroulait complètement. Là, j'ai représenté une échelle logarithmique. Euh, donc, la variation est la même, mais en échelle logarithmique, ça permet d'avoir quelque chose qui paraît linéaire et qu'on qu peut plus facilement interpréter. Et donc, la propagation radio, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Euh, moi, je dis à mes étudiants Vous savez, j'ai mis 20 ans à comprendre. Tous les, les, les phénomènes qui, qui, qui interviennent, parce qu'il y, y a des réflexions, des diffractions. On a un milieu qui est mouvant, enfin qui, qui, qui bouge. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et on ne peut pas garantir un niveau de signal. C'est-à-dire que ma belle droite là en pointillé, ça correspond à quelque chose de euh, médian et que de temps en temps, c'est mes, mes petites croix, j'ai un niveau beaucoup plus euh, important que ce cas moyen et dans d'autres cas, j'ai un niveau beaucoup plus faible. Euh, et ben, si j'ai un niveau beaucoup plus faible, euh, je n'ai pas de signal, je ne reçois pas le réseau. Le euh, deuxième point, c'est que plus on monte en fréquence, plus on a des ondes qui sont affaiblies. Toutes choses égales par ailleurs même puissance de transmission, en montant en fréquence, si on passe de 900 MHz à 3,4 GHz, eh bien on va avoir une portée qui est réduite. Voilà, vous voyez, là, je passe de 8 km à 1,2 km. En revanche, l'avantage, c'est que pour une bande 900 MHz, ce qui est disponible, par exemple, pour les services mobiles, c'est 76 MHz. Pour, dans la bande des 3,4 GHz, donc il y a eu une, euh, des licences, euh, une mise aux enchères des fréquences. Euh, dans cette bande-là, ce qui a été mis aux enchères, c'est 310 MHz. Euh, voilà. Donc on, on voit qu'on euh, a une problématique, euh, une réalité physique, qui est que euh, les basses fréquences permettent de faire de la couverture, les hautes fréquences permettre de faire de la capacité, mais on a un dilemme, on ne peut pas faire couverture et capacité euh, euh, en même temps où il faut à ce moment-là multiplier la, euh, le déploiement de stations de base. Donc, ça, c'est un petit point pour faire un peu le bilan sur les aspects plus propagation radio. L'autre point qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un réseau, c'est les antennes relais qu'on voit, mais c'est bien plus que ça, derrière, il y a ce que j'ai représenté sous forme de, de, de, de fromage ou de, de, de, de, de rectangle, des équipements. Euh, qui font le routage, qui permettent de contrôler, qui permettent de suivre euh, une personne. Quand elle se déplace, il faut que euh, la communication soit conservée alors qu'elle passe d'une antenne relais à l'autre. Donc, il y a un tas de euh, fonctions qui sont mises en œuvre, qui sont complètement transparentes à un utilisateur. Mais euh, un, un smartphone, c'est euh, un, un équipement euh, qui fait énormément de choses euh, sans qu'on s'en aperçoive. Et côté réseau, il y a aussi énormément de traitements. Euh, et c'est quelque chose d'important. Euh, On peut dire qu'aujourd'hui, sur un réseau 4G, euh, tous les équipements fonctionnent tout le temps. Euh, et qu'un des buts de la 5G, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus euh, souple. Alors, justement, un petit historique. Euh, je vais aller rapidement, mais. Euh, bon, 1G c'était euh, le système Radiocom 2000, ensuite on a eu la 2G euh, avec le premier système numérique, une transmission de données bas débit euh, et c'est un réseau qui tourne encore parce qu'il y a euh, par exemple des stations météo qui sont encore connectées en 2G, euh, beaucoup d'objets connectés euh, qui ont été déployés euh, fonctionnent juste en envoyant des SMS euh, et ça fait dix ans que j'entends parler du démontage des réseaux de 2G par les opérateurs et euh, ça fait dix ans que ça n'arrive pas euh, parce qu'il y a un parc euh, installé euh, qui, qui est un peu difficile de euh, dire aux clients euh, ça ne va plus marcher à partir de demain Depuis 2000, en 2000 on a eu la 3G donc environ 500 kilobits par seconde euh, un point important, ce qui a permis vraiment le décollage de euh, tout ce qui est euh, transmission de données, c'est vraiment les terminaux à écran tactile avec une marque célèbre à la pomme euh, qui ont permis la navigation facile sur le web, les vidéos, les réseaux sociaux. Et en 2010, la 4G avec un accès IP qui est à 10 Mbps. Alors la 4G, c'est euh, pour moi un bon réseau. Mais c'est un réseau qui est un peu monolithique. Il permet l'accès Internet, euh, voilà, mais il n'est pas très souple. Alors, en euh, parallèle, on a eu le développement lent mais constant des objets connectés avec la 2G euh, via les SMS et en 4G. Où il faut savoir qu'il y a des versions de la 4G qui permettent d'avoir des objets connectés et euh, d'avoir une consommation faible des objets. Il y a notamment quelque chose qui s'appelle NeroBand IoT. J'ai vérifié en préparant cette conférence qui est par exemple proposée par euh, SFR euh, voilà, et qui est plus performant en termes de couverture et d'autonomie. Et Il y a d'autres technologies qui sont d'origine française, euh, Sigfox, et l'OraWan. Alors, euh, ce sont des technologies qui sont euh, plutôt orientées pour des euh, objets qui vont envoyer euh, quelques messages par jour, surtout pour Sigfox, euh, mais qui sont des technologies euh, adaptées vraiment aux objets euh, communicants. Alors, si on parle de 5G, ce qui a été euh, vu, c'est un peu avec la 4G, l'explosion de l'usage des données, mais principalement consultation sur le smartphone, et qu'il y avait un besoin, quand on parle de voitures connectées ou de voitures conduites à distance, d'un système plus large. Donc ça, c'est un triangle qu'on voit un peu partout, qui représente euh, l'ensemble des euh, types d'applications qui sont euh, visés. Alors en haut du triangle, on a plutôt euh, ce qui requiert du débit, c'est-à-dire la vidéo 3D euh, ou les écrans haute définition. Euh, sur la en bas à droite, là où il y a la voiture, c'est plutôt ce qui réclame une grande réactivité, c'est-à-dire une faible latence. Donc, la latence, ça va être le temps pour transmettre un petit message de quelques octets. On ne veut pas transmettre une grande quantité de données, mais juste, par exemple, la voiture connectée, lui dire stop, ou tourne à droite, ou freine. Ce sont des, des petits messages, et on veut les transmettre en quelques, alors, millisecondes, dizaines de millisecondes. Donc, sur la partie droite de mon euh, triangle, c'est plutôt les, euh, ce qui demande euh, de la euh, latence et quelquefois quand même une faible latence pour la réalité augmentée euh, et un, un débit non négligeable. Et puis, à gauche, on a tous les services plutôt d'objets connectés à partir de, de, de, de capteurs. Ça peut être des capteurs pour l'environnement, euh, des capteurs pour… Euh, euh, l'agriculture ou pour euh, ce qu'on appelle la ville intelligente donc par exemple euh, adapter l'éclairage euh, aux personnes qui sont là euh, ou pas et euh, ce qui a été défini dans la, dans, dans la 5G d'un point de vue technique c'est des indicateurs clés de performance pour euh, les différents types d'applications et euh, si, alors, je vais peut-être pas, pas passé en, en revue euh, tout, mais juste dire que euh, vous avez euh, en haut les aspects euh, débit. Euh, alors, il y a le débit perçu, c'est vraiment ce que j'ai quand euh, j'utilise le réseau avec euh, d'autres personnes. Et puis, il y a le débit crête, c'est ce qu'affiche l'opérateur pour sa publicité. Euh, donc, la, la 4G, on a un débit perçu d'environ 10 mégabits par seconde. et On a une euh, réactivité, là c'est plutôt en bas à droite, euh, de l'ordre de alors 10 millisecondes, c'est quand même dans le meilleur des cas. Euh, alors, ça dépend un peu du contexte. C'est plus rapide. Si vous utilisez votre, votre smartphone, par exemple, euh, ça va être 10-20 millisecondes. Pour transmettre un, un, un, un message. Si vous l'avez pas utilisé depuis 2-3 minutes, euh, il y a tout un dialogue qui doit être fait entre le smartphone et le réseau. Et donc là, c'est plutôt 50-100 millisecondes. Euh, et euh, la fiabilité qui va rentrer en compte. Avec la 5G, on va définir en fait euh, plusieurs versions du système. Ce que j'ai appelé des déclinaisons. Dans la première déclinaison, alors, vous avez peut-être vu sous le terme IMBB, euh, Enhanced Mobile Broadband, on va euh, viser le débit. Donc, un débit moyen perçu réel de 100 mégabits et un débit crête de 20 gigabits par seconde. Ça euh, et techniquement, euh, on, on a fait en sorte de pouvoir réduire un petit peu la latence. Donc, ça va permettre, par exemple, le, les vidéos 3D pour le, le débit, la réalité augmentée, donc tout ce qui est euh, transfert d'images. De, de, de, de, donc, ça, c'est ce que les opérateurs vont déployer dans un premier temps. Il y a la déclinaison 2, où là, on va se dire, le débit, ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est euh, la faible latence, donc la réactivité et la fiabilité. Euh, donc on veut que dans 99,999% des cas, le, euh, un message court, quelques octets, soit envoyé en moins de 1 milliseconde. Ça c'est l'objectif. Alors c'est important par exemple pour tout ce qui est euh, haptique, c'est-à-dire pour voir, euh, avoir euh, une... Télé, un contrôle à distance et ressentir euh, la, la résistance euh, ou non euh, du, du, du matériau. Donc, euh, ça peut être, enfin, quand je dis matériau ou du, du corps, hein, ça peut être euh, utile pour tout ce qui est téléchirurgie. La déclinaison 2, euh, au sens strict, aujourd'hui, elle n'est pas encore euh, normalisée. Euh, il y a encore des, des, des travaux. Et la déclinaison 3, euh, c'est les objets connectés. Alors là, c'est pareil, elle est, elle est encore moins normalisée aujourd'hui. Euh, donc l'objectif, c'est d'avoir euh, un système efficace énergétiquement pour que les objets puissent euh, rester, être alimentés avec des piles, des objets connectés, et euh, durer euh, plusieurs années. Euh, et aujourd'hui, ce qui est possible, c'est euh, les alternatives que je citais, Narrowband IoT, qui est en fait la technologie, une adaptation de la technologie 4G, mais qui va évoluer avec la 5G, mais dont les principes vont rester. Ou Sigfox, Laura One, donc des technologies complètement alternatives. Maintenant, voyons un peu le, le, le, le déploiement. Donc, La situation fin 2019 elle est que les opérateurs ont un réseau 4G. Alors, je ne représente pas le réseau 2G, 3G, mais euh, je me concentre sur la 4G parce qu'il y a complémentarité entre la 5G et la 4G. Ce que vont faire les opérateurs dans un premier temps, c'est installer des antennes 5G. Euh, alors, c'est juste, euh, ça sera juste sur le même pylône, une antenne supplémentaire, en général de, euh, un peu moins haute. Euh, et euh, la 5G est un vrai, vraiment un complément à la 4G. C'est-à-dire que mon, euh, alors, si j'ai un smartphone 4G, évidemment, bah, je ne bénéficie pas de la 5G. Et si j'ai un smartphone 4G, 5G, eh bien, il va établir une connexion, c'est-à-dire que les dialogues vont se faire en 4G et quand j'ai besoin du débit, hop, on utilise la euh, 5G. Euh, donc, le euh, principe, c'est qu'on va pouvoir Augmenter surtout les débits, réduire un petit peu la latence lorsque j'ai une connexion établie, euh, comme je suis connecté au réseau. Alors, petit point, euh, juste pour euh, dire que la transmission en 4G et en 5G, en fait, elle est basée sur la technique qu'on appelle OFDM. C'est ce qu'on a sur la télévision numérique terrestre. C'est ce qu'on a sur ce qu'on appelle le CPL, la courant porteur en ligne. Home plug, quelquefois, ma télévision est connectée à ma box par les euh, prises électriques. C'est de l'OFDM. Euh, voilà. Et donc, d'un point de vue purement euh, technique de transmission, euh, ce qu'on appelle la forme d'onde, il n'y a pas une révolution. Euh, alors, à terme, je me garde bien de... Euh, mettre une année de déploiement, à terme, ce que vont faire les opérateurs, c'est qu'ils vont aussi déployer toute la partie euh, invisible du réseau, qui est le cœur du réseau, ils vont euh, déployer un réseau vraiment complètement 5G. Et là, un terminal pourra fonctionner uniquement en 5G. Et à terme et c'est pour ça qu'il y a des enjeux dans la 5G, c'est que c'est une technologie qui est fédératrice. C'est-à-dire que euh, là où, où il y aura besoin de capacité, par exemple pour euh, euh, permettre une, euh, une usine connectée, eh euh, l'opérateur télécom pourra déployer euh, un point d'accès spécifique, une antenne relais spécifique. Euh, euh, voilà. Et même, euh, on pourrait être connecté en filaire, par fibre optique, au réseau 5G. Et le réseau 5G sera un peu, que ce soit par voie radio ou par euh, euh, liaison filaire, fibre optique ou autre, euh, un peu le, le, le, le réseau fédérateur des accès euh, à l'Internet. Voilà. Et là, on aura vraiment le haut débit, la faible latence, le nombre d'objets connectables, un nombre important d'objets de, de, connectables. Donc, sur le plan euh, un petit peu plus technique, quels sont les avantages de la 5G Alors, il y en a un dont on parle pas mal, qui est réel, c'est que euh, la 4G, je dirais, on arrose, c'est-à-dire qu'on euh, va couvrir euh, toute la cellule. La 5G, euh, la comparaison que je donne, c'est un petit peu comme la lampe électrique que euh, j'ai encore, mais avec euh, l'ampoule à, euh, à incandescence. Euh, ça éclaire dans toutes les directions et ça ne permet pas euh, de voir très loin. Et puis le pointeur laser. Le pointeur laser, je cible une direction et je peux aller euh, beaucoup plus loin. Alors dans la 5G, on peut faire ça en mettant plusieurs antennes et on peut focaliser la transmission dans une direction. Alors, ça a comme intérêt qu'on peut porter plus loin. Et ça a aussi comme intérêt qu'on va générer moins d'interférences. Parce qu'un problème jusqu'à la 4G, c'est qu'en en fait, s'il y a une interférence, toutes les antennes relais et les smartphones s'interfèrent entre eux. Et que euh, tout le jeu, c'est de gérer ces interférences. Là, euh, en ciblant les transmissions, eh bien, on, ne, on a moins d'interférences et donc on peut augmenter les débits. Alors, cela dit, sur la couverture, on peut augmenter la couverture, mais... Il y a les impératifs sanitaires qui priment et donc euh, le, le champ électromagnétique qu'on rayonne euh, à côté de, de l'antenne, euh, qui rayonnait à côté de l'antenne, euh, doit respecter les, euh, les limites maximales. Euh, donc ça veut dire qu'on euh, ne peut pas, euh, tant que ça, augmenter la couverture avec ces technologies. Euh, il y a une certaine capacité d'augmentation, mais on ne peut pas euh, faire tout ce que la technique permettrait euh, de, de, de faire. Voilà. Et puis, il y a eu aussi une question d'encombrement c'est que ces réseaux d'antennes, donc on multiplie les antennes, euh, et, et comme il faut les écarter d'une longueur d'onde, eh aux faibles fréquences, ça prend beaucoup de place. Donc, ce n'est pas possible. C'est surtout possible à haute fréquence, pour des questions d'encombrement. Donc euh, voilà, alors après j'avais mis une petite photo pour dire que finalement euh, euh, ce qu'on verra pour la 5G, c'est euh, sur ma grande photo, là on a un équipement qui va plutôt être utilisé pour la 4G et à gauche ça rajoute juste un panneau comme je disais qui est un petit peu plus euh, large. Alors les autres points euh, qui sont intéressants dans la 5G, c'est que euh, les gens qui ont conçu euh, ont fait... Très attention à la consommation énergétique, à la fois pour les antennes relais et pour le terminal. Euh, on, euh, cibler un terminal d'un point de vue euh, rayonnement, ça permet de moins consommer euh, d'énergie. Et puis il y a aussi des systèmes de balayage pour euh, permettre aux, aux terminaux de se retrouver dans le réseau euh, en, en consommant moins. Donc C'est un réseau qui est très largement configurable. L'objectif, c'est de n'activer les fonctions nécessaires euh, justement que quand c'est nécessaire. Ce que je veux dire par là, c'est que si j'ai un objet qui est connecté, qui est installé, euh, une poubelle connectée ou euh, un, un, un conteneur connecté, ben, s'il ne se déplace pas, ce n'est pas la peine qu'il y ait les mécanismes de gestion de la mobilité. Et dans la 4G, en fait, tout est intégré, c'est l'aspect monolithique que j'évoquais. On est obligé de le faire. Un autre point, c'est qu'il y a possibilité de développer, de déployer pour un opérateur télécom des configurations spécifiques. C'est-à-dire que si un grand compte a un besoin spécifique, on peut développer, euh, ça, il peut développer sa propre, avoir sa propre version du réseau. Le dernier point, les deux derniers points, c'est un réseau qui est ouvert à des fournisseurs de services tiers. Les opérateurs ne veulent pas se contenter d'être des fournisseurs de tuyaux. Et il est prévu, alors je ne sais pas si ça sera utilisé, mais par exemple, qu'un fournisseur de services puisse s'abonner à un service auprès de l'opérateur qui lui dit, qui lui indique s'il y a une cellule, une zone géographique dans laquelle le nombre de personnes, la densité de personnes dépasse un certain seuil. Voilà, c'est un exemple de choses qui sont possibles. Euh, voilà. Et le fournisseur de services, après, euh, en fait ce qu'il veut, euh, développe son, son service. Mais euh, on, on a maintenant, c'est tout l'analyse le, le, le, le, des données qui, qui, qui s'ouvre, possibilité de, de, de développer des services euh, spécifiques. Il y a une sécurité qui a été renforcée, mais il y a aussi plus de risques parce qu'il y a plus d'ouverture, plus de diversité, plus de complexité. Euh, donc, euh, voilà, la sécurité a été renforcée, mais il y a plus de risques. Donc, euh, les, deux, alors, les deux choses sont à mettre en, en balance. Alors là, c'est vraiment un transparent hyper technique, mais c'était juste pour euh, expliquer un petit peu cette euh, configuration. Euh, du réseau, dire que la nouveauté aussi de la 5G, c'est que euh, toutes les fonctions euh, tournent sur des calculateurs qui sont euh, complètement génériques. C est, c est, on peut voir ça comme des PC, euh, alors que euh, dans les générations précédentes, c'était vraiment du matériel dédié. Ce qui veut dire que euh, le réseau, il est un petit peu configurable. Euh, la nuit, je vais avoir peu de calculateurs euh, qui vont fonctionner. Et puis, il va, avoir, il va y avoir tous les services qui seront dans le même calculateur. Et au contraire, pendant la journée, si j'ai beaucoup de, de, de charges, eh bien, euh, je mets en service, moi opérateur télécom, de nouveaux calculateurs et je répartis les, les fonctions. Et répartir les fonctions, ça permet aussi d'avoir une latence plus faible, euh, même si le réseau est chargé, parce qu'en général, plus le réseau est chargé, c'est comme partout, pour tout service. Plus il y a de monde, plus on attend. Un réseau télécom, c'est pareil. Et mettre, par exemple, le contenu, le traitement au plus près de l'utilisateur, ça permet d'avoir ré, un réseau plus réactif. Pour conclure, donc les points importants, c'est que... Il y a extension du spectre utilisé pour les services mobiles, c'est les licences qu'on a vues, mais on peut faire la 5G sur n'importe quelle bande de fréquence. C'est-à-dire qu'on pourra faire de la 5G en 800. Après, c'est une question si on fait de la 5G au lieu de la 4G, les utilisateurs qui ont leur smartphone 4G ne vont pas être contents. Donc la transition prend du temps. C'est pour ça que la 5G, aujourd'hui, ça va être principalement dans les bandes nouvellement acquises par les opérateurs. Mais ce n'est pas une contrainte technique. On peut faire de la 5G sur beaucoup de bandes de fréquence. Comme j'ai dit que la capacité était offerte uniquement si on montait en fréquence, eh bien, on pense aussi encore à de nouvelles bandes de fréquence dans la bande des 26 GHz. Alors, il n'y a pas de rupture majeure sur le plan technologique. Alors Pour moi, euh, euh, je dirais technicien qui regarde comment le, le, le, les principes de, de, de fonctionnement du réseau, euh, il voilà. n'y a rien de révolutionnaire, mais par contre, il y a une mise en musique d'un grand nombre de technologies logicielles euh, et il y a une volonté d'en faire une technologie fédératrice. Et c'est ça ce qui est euh, euh, et la rupture, ce n'est pas pour moi... Un aspect purement technologique, c'est euh, plutôt que ça va être une technologie fédératrice. C'est une technologie euh, souple, voilà, et euh, on pense qu'elle va se répandre, se répandre partout. C'est un système aux multiples possibilités, mais qui est euh, extrêmement complexe. Euh, voilà, et cette volonté d'en faire une technologie fédératrice fait qu'effectivement, ce c'est pas seulement un nouveau réseau sans fil, mais c'est un peu vu comme un moyen de répondre aux besoins d'une société ultra connectée et donc la 5g a été conçue pour favoriser des nouveaux scénarios de développement de déploiement permettre de pouvoir être utilisé dans des segments d'applications de clients très divers et ça va aussi impliquer des bouleversements dans les services les usages mais aussi la commercialisation. Voilà, en dernier point, j'ai mis euh, quelques, euh, quelques références euh, avec, euh, je trouve que la, le site de l'ARCEP euh, est, est bien fait. Euh, il y a aussi la NFR, là c'est un petit peu plus euh, technique, mais des références un peu solides euh, voilà, sur euh, ce que c'est la 5G et puis euh, quelques aspects aussi sur le, le rayonnement électromagnétique. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, j'ai pas perdu tout le monde, et je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez.